Bonjour c'est Cécile, bienvenue dans un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Aujourd'hui je vais vous présenter l'espace vinyle de la médiathèque et je vais vous présenter trois coups de cœur. Le premier, c'est le pianiste González. Gonzales, Gonzales, je l'ai découvert dans l'émission Taratata il y a presque dix ans. Euh, je l'avais vu en duo avec la chanteuse Sia, qui n'était pas du tout connue à l'époque. Et euh, depuis, je l'ai vu en concert l'année dernière. Donc, C'est un pianiste canadien qui va aussi bien faire du classique que des collaborations avec des artistes pop. Par exemple, il a collaboré avec Daft Punk ou avec Jarvis Cocker euh, récemment pour un album. Euh, il a été comparé par la critique euh, à Eric Satie, c'est quand même pas n'importe quoi. Et euh, cet album-là, c'est un album vraiment, comme son nom l'indique, solo piano. Donc c'est uniquement du piano. Ce qui est très bien avec les vinyles, c'est que c'est des très beaux objets. Donc vous pouvez voir l'album qui est blanc. C'est très très joli. Voilà, ça, ça a de la classe. Donc cet album, c'est uniquement des morceaux au piano. Et, euh, et voilà, c'est vraiment euh, magnifique à écouter si vous aimez le classique, mais si vous n'aimez pas, pas non plus pas le classique, c'est vraiment très très joli. Mon deuxième coup de cœur, c'est l'album La Vie électrique du groupe Aline. Aline, c'est un groupe qui vient de Marseille, qui chante en français. Et euh, La Vie électrique, c'est leur deuxième album. Le premier euh, avait vraiment bien marché. Donc c'est du rock, pop rock, ça un son assez années 80, on peut un peu penser à Indochine, mais en même temps il y a, il y a un style très anglais qui peut faire penser aux Smiths. Donc voilà cet album, euh, les textes sont très très très très bien écrits, très très jolis, et en même temps c'est très dansant aussi. C'est vraiment pas du rock euh, énervé ou euh, déprimant. C'est vraiment, euh, c'est voilà, ça s'écoute vraiment bien et, euh, et c'est un bon album enfin moi vraiment j'aime beaucoup ce qui est bien aussi avec les vinyles c'est qu'on a les paroles derrière l'album derrière On peut suivre avec, avec le casque et, et écouter l'album en, en lisant les paroles en plus l'album est joli c'est brillant voilà je sais pas si ça se voit mais ça brille et enfin mon troisième coup de cœur, c'est cet album de Françoise hardy qui est sorti en 1968 euh, dans lequel on trouve vraiment des pépites, euh, évidemment le très très célèbre « Comment te dire adieu », mais aussi euh, d'autres chansons comme « À quoi ça sert ?», vraiment une très très belle chanson qui est plus très connue mais qui mériterait d'être connue, et puis la reprise de Susanna de Léonard Cohen en français. Quand on écoute François Zardin, on s'aperçoit que ça n'a pas pris une ride ni au niveau des mélodies ni au niveau de sa voix, c'est vraiment, euh, vraiment très beau et puis euh, Écouter cet album en version vinyle, euh, voilà, ça a quelque chose d'un peu magique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez écouter ces trois albums en vinyle à la médiathèque dans l'espace vinyle qui est ici. Vous mettez en route la platine, vous mettez le casque sur les oreilles et je vous souhaite bonne écoute.